bonjour je suis vraiment ravi de vous rencontrer mes chers fans de jeu TV. alors voici communication progressive du français avec 270 activités alors, euh, ce livre est destiné uniquement pour les adolescents, les faux-adolescents, les adultes adolescents aussi, pour améliorer leur façon de communiquer. Communication progressive du français avec 270 activités de l'édition Clé Internationale. réalisée par Claire Mukel. Alors, euh, je vais vous proposer une activité. De communication correction alors je propose de vous abonner à notre chaîne je communique tv Et, cliquez sur l'abonnement cliquez aussi sur like si vous aimez bien sûr ces vidéos Et, ajoutez aussi des commentaires euh, au dessous des vidéos dans la partie de commentaires vous pouvez ajouter votre opinion euh, pour améliorer notre chaîne et aussi de cliquer sur la cloche pour avoir de nouveautés. Je communique TV et votre chaîne d'aventure Alors exprimer des intentions, des projets, c'est l'acte parole de se renseigner et renseigner. Et, activité et maintenant, on va commencer par euh, la première activité déjà connue, c'est vrai ou faux. Par exemple, Félix voudrait ouvrir un compte courant, est-ce que c'est vrai ou faux D'après, bien sûr, votre lecture et compréhension du dialogue, ça veut dire la situation dans une banque. La situation de communication qu'on a déjà abordée. Alors, répondez en utilisant le même verbe au futur simple. Par exemple, tu parles polonais, non, mais un jour je parlerai une autre langue. Mmh. Alors avant de faire la correction, il vaut mieux de vous rappeler bien sûr la situation de communication dans une banque. Et après, on va faire la correction de ces deux activités. À la banque ou dans une banque. C'est donc la situation de communication qu'on va voir aujourd'hui comme révision. Après, on va faire quelques corrections. Alors, à la banque, ici, Félix par la employé de la banque euh, au sujet d'une ouverture d'un compte d'épargne. Elle veut tout simplement avoir une maison ou un appartement dans quelques... Alors, il va faire quelques économies. Bonjour madame, je pense ouvrir un compte d'épargne, s'il vous plaît. Oui monsieur, dites-moi, vous avez des projets particuliers euh, oui, un jour, je j'achèterai une maison ou un appartement. Euh, quand est-ce que vous pensez réaliser ce projet? Pas tout de suite. Je dois d'abord faire des économies. Sur ce compte d'épargne, quelle somme est-ce que vous pouvez mettre tous les mois? Euh, à peu près 80 ou 100 euros maximum. D'accord. Mais vous savez, si vous souhaitez changer le montant, il n'y a pas de problème. Alors ici, Félix est venu à la banque pour avoir quelques renseignements concernant l'ouverture d'un compte d'épargne. L'employé répond gentiment à toutes ces questions. Alors, vous avez bien compris bien sûr le dialogue. Voici la correction de la première activité. Vrai ou faux Félix voudrait ouvrir un compte courant. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Félix voudrait tout simplement ouvrir un compte d'épargne. Il a suffisamment d'argent pour acheter une maison. C'est faux. Elle pense ouvrir un compte d'épargne pour économiser chaque mois une somme d'argent pour qu'il puisse acheter une maison ou un appartement. Alors il a suffisamment d'argent pour acheter une maison C'est faux Il va mettre de l'argent tous les mois Sur un compte d'épargne Oui c'est vrai C'est pour cela qu'il ouvre un compte d'épargne Alors Félix voudrait ouvrir un compte courant C'est faux Ce n'est pas vrai Il a suffisamment d'argent pour acheter une maison C'est faux Ce n'est pas vrai il va mettre d'argent tous les mois sur un compte d'épargne, oui c'est vrai. Pour économiser un petit peu pour acheter une maison ou un appartement dans quelques mois. Alors deuxième activité, il faut répondre en utilisant le même verbe, ou plusieurs simple. Le verbe c'est parler, aller, mm, pouvoir, euh, faire, euh, voir, avoir. Tu parles polonais. C'est le verbe parler. Vous allez à la mer. C'est le verbe aller. Il peut venir maintenant. C'est le verbe pouvoir. Tu fais du sport. C'est le verbe faire. Ils voient leur cousin. C'est le verbe voir. Elle a une voiture. C'est le verbe avoir. Alors on dit tu parles polonais. Non, mais un jour je parlerai une autre langue. Je parlerai une autre langue. Vous allez à la mer. Non, mais probablement, nous irons cet été. Elle peut venir maintenant. Non, mais elle pourra venir la semaine prochaine. Elle pourra. Et tu fais du sport. Non, mais un jour, je ferai du tennis. Il voit leur cousin. Non, mais ils verront leur oncle bientôt. Il a une voiture. Non, mais il aura une moto après son bac. Tu parles polonais. Non, mais un jour je parlerai une autre langue. Vous allez à la mer. Non, mais probablement nous irons cet été. Elle peut venir maintenant. Non, mais elle pourra venir la semaine prochaine. Tu fais du sport. Non, mais un jour je ferai du tennis. Elle voit leur cousin. Non, mais ils verront leur oncle bientôt. Elle a une voiture. Non, mais elle aura une moto après son bac alors euh, je parlerai hein. c'est le verbe au futur simple c'est le verbe parler au futur simple nous irons attention c'est un verbe de troisième groupe c'est un verbe irrégulier le verbe aller nous irons cet été elle pourra venir la semaine prochaine Je, c'est le verbe pouvoir je ferai c'est le verbe faire ils verront c'est le verbe voir ils aura, c'est le verbe avoir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 Amandine veut faire des économies espèces. Alors, qui est donc la bonne réponse. La même chose pour les autres propositions. Maintenant, 4. Voici quelques projets. Faites des phrases pour les présenter en variant les structures. C'est très important. Voici quelques projets. Faites des phrases pour les présenter en variant les structures. C'est un jeu de manière de dire. Troisième activité, c'est un jeu de vocabulaire, il faut choisir tout simplement la bonne réponse. Et quatrième activité, il suffit de simplement de faire des phrases. C'est le plus important pour les présenter en variant les structures. Allez, bien sûr, de manière de dire. Allons-y, on va faire la correction dans quelques instants. Alors, activité numéro 3, choisir la bonne réponse, on dit, vous nous rendez la caution. La caution, ce n'est pas la location. Il y a une différence entre le, la caution, ça veut dire somme d'argent, ou la location. La location qui vient de louer. La location de voiture, par exemple. Elle l'acheter un vélo tout terrain, ça veut dire VTT. Ce n'est pas tout style. Est-ce que nous pouvons louer des vélos à l'heure Ce n'est pas acheter Il voudrait un vélo de course c'est pas de cours de course il est plus prudent d'utiliser un antivol ah ya ya ya ya voici la correction choisir la bonne réponse on dit vous nous rendez la caution c'est pas la location la caution et l'acheter un vélo tout terrain est-ce que nous pouvons louer des vélos à l'heure Il voudrait un vélo de course. Il est plus prudent d'utiliser un antivol. La location de vélo est une bonne solution. Alors, on dit vous nous rendez la caution et l'achetez un vélo de terrain est ce que nous pouvons louer des vélos à l'heure il vaudrait un vélo de course il est plus prudent d'utiliser un anti-vol la location de vélo est une bonne solution c'est ça la bonne réponse complété par une expression d'intention euh, d'intention par exemple, vous désirez le des skis. Oui. Vous préférez le des skis, Vous aimez le Vous aimerez le des skis, etc. Vous désirez le des skis. Nous avons l'intention de partir dans les Alpes. Parce qu'il y a apostrophe. Alors, il y a deux places. Parce que y a une expression ici d'intention, on dit avoir l'intention. Nous avons l'intention de partir dans les arbres. Tu veux ou tu voudrais un vélo de course Pas tu veux, mais tu voudrais. Il vaut mieux d'utiliser tu voudrais. D'accord Tu voudrais. On dit, tu voudrais. Oh. C'est pour faire des promenades dans la campagne. Vous préférez prendre des vélos pour toute la journée. Vous voulez garder de vélos tout le week-end. On peut dire aussi vous voudrez. Vous Ah, c'est bien, utiliser, vous utilisez vous désirez louer des skis nous avons l'intention de partir dans les alpes tu voudrais ou tu veux un vélo de course C'est pour faire des promenades dans la campagne vous préférez prendre des vélos pour toute la journée vous voulez ou vous voudriez garder le vélo tout le week-end bon c'est fini pour aujourd'hui j'espère que que vous avez aimé bien sûr cette vidéo vous pouvez partager partout dans le monde et si vous êtes bien sûr de nouveau vous pouvez vous abonner de mettez des likes mettez aussi des commentaires pour améliorer notre chaîne d'accord alors à la prochaine